bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui je vais vous donner une dizaine d'astuces pour gérer la chaleur au mieux chez vous cette canicule ou les grosses vagues de chaleur qu'on va avoir cet été et euh, si vous aimez des vidéos astuces et surtout des vidéos sur minimalisme pour essayer d'avoir un impact positif sur l'environnement n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de ne pas louper la prochaine vidéo alors Première catégorie d'astuces, ça va être le matin. Essayez de rafraîchir un maximum la maison. Votre appart, votre pièce, ce que vous voulez. Donc ouvrez toutes les fenêtres, laissez passer un max tôt le matin. S'il faut même lever plus tôt, vous, levez-vous plus tôt, 6h, heures, 7h. Heures. Ouvrez tout, les rideaux, les fenêtres, tout, tout, tout. Laissez passer, le, laissez euh, se renouveler l'air, enlever tout ce... Tout l'air chaud on a suffoqué la nuit donc laissez sortir tout ça et déjà ce sera pas mal maintenant observez votre orientation de votre maison et quand vous notez que le soleil commence à taper sur vos fenêtres fermez vos volets que ce soit les volets coulissants ou comme ceci ou si vous n'avez pas de volets pourquoi pas ne investir dans des rideaux occultants qui vont aussi empêcher la chaleur du soleil de rentrer chez vous numéro 2 ça va être d'éviter de sortir pendant les heures chaudes Alors forcément vous savez qu'il ne faut pas trop s'exposer entre midi et 2, même voire 4 et bien quand c'est des fortes chaleurs, encore une fois, notez c'est quand les pics en général c'est vers 11h jusqu'à 18h donc évitez de sortir et du coup petite astuce pour éviter de sortir pensez à faire des petites réserves de nourriture euh, que ce soit des petites euh, conserves, les, des choses qui se tiennent facilement, au cas où vous ne puissiez pas sortir parce qu'il y a de nouveau une canicule pendant 2-3 jours. Et surtout, ça, ça viendra après, mais niveau alimentation, euh, pensez à des choses fraîches. Il va venir après celui-là. Numéro 3, ça va être d'éviter d'allumer tous euh, les électroménages, enfin tous les, les appareils, qui peuvent causer une petite chauffe, une surchauffe, on va dire. La télé, mais aussi les plaques, le four, ça paraît évident, mais on ne sait jamais. Euh, voilà, toutes ces choses, ouais, le chauffage évidemment, ne chauffez pas. Et ça paraît bête, mais si vous avez des enfants en bas âge, vérifiez qu'ils n'ont pas appuyé sur les, les, les petits euh, chauffages, la surtout le, le sèche-charviette de la salle de bain. Ça peut arriver. Donc, vérifiez que tout ça n'est pas allumé. Et oui, la télé aussi, ça chauffe énormément. Donc, passez en mode jeu de société ou euh, occupez-vous, lisez un livre si vous n'avez pas d'enfant. Voilà, faites des bricolages si vous en avez. Ils aiment ça. Préparez, pourquoi pas, les crudités du soir, euh, la macédoine, le taboulé, etc. Numéro 4, ça va être bien évidemment de se rafraîchir. Alors, de se rafraîchir comment on va essayer d'éviter un maximum d'allumer la clim. Alors là, je vous parle, on est à Montpellier, il fait 44 degrés. Donc, étant donné que j'ai un enfant de moins de 2 ans qui est en train de faire la sieste, j'ai allumé la clim à 29 degrés. <rire> oui, mais euh, voilà, c'est vraiment cas d'extrême urgence. Essayez d'éviter d'allumer la clim. Donc essayez de vous rafraîchir prenez des douches fraîches prenez des bains frais euh, prenez des gants de toilette que vous mouillez et épongez vous le plus souvent possible pour les animaux prenez une, une serviette que vous allez mouiller humidifier et mettez leur sur eux ça va leur faire du bien même pour vous ça va vous faire du bien Couchez-vous sur votre lit tout nu toute nu <rire> la serviette humide sur vous et ça va vous rafraîchir ça va vous faire du bien euh, pensez pourquoi pas au ventilo et euh, sinon, l'éventail espagnol Oui, j'ai vécu 5 ans en Espagne et voilà. Ensuite, euh, j'avais quoi d'autre Pensez à, aux fontaines pour les animaux, ou bon, même ben pour vous, trempez-vous un petit peu comme ça. Hein. Euh, pensez aussi, ben pourquoi pas, profiter des piscines si vous avez des piscines tout près de chez vous, ou des, des voisins, des parents, des tantes, ce que vous voulez. Et donc finalement, se rafraîchir avec la clim. Si vous n'avez pas de clim chez vous, essayez de voir où est-ce qu'il y en a. Peut-être qu'il y a un, un, un ami ou un parent qui a de la clim que vous pouvez voir parce qu'il habite tout près, etc. Ou peut-être tout simplement bah, aller faire des tours. Euh... Moi je suis minimaliste donc j'ai pas envie de vous dire dans des magasins, mais essayez de voir par exemple... Le... Nous, on a ce qu'on appelle Kid City, c'est un petit parc d'activité pour les petits, et il y a la clim dedans, mais du coup, ils peuvent se jouer, se dépenser, et ils ont la clim. Euh, pensez aussi à aller, voir des, des, aller dans des bois, dans des parcs, dans des coins d'eau boisés, pour pouvoir vous rafraîchir un maximum. Ensuite, numéro 5, ça va être se rafraîchir de l'intérieur, parce qu'en cas de forte chaleur, c'est quoi notre risque à nous c'est la déshydratation donc buvez énormément d'eau là c'est plus 2 litres qu'il faut boire mais plutôt 3 à 4 litres boire et ingérer là je vais vous parler d'alimentation après euh, essayez d'avoir un maximum d'eau pas trop glacée puisque du coup ça va faire un choc thermique au niveau du, du corps Veillez à ce qu'elle soit ou tiède ou tempérée, en fonction de la température ambiante évidemment ou euh, même l'eau du robinet maintenant elle est bien donc voilà, pensez à boire beaucoup, pas trop de thé non plus, parce que le thé à, à forte dose peut vous déshydrater, tout comme l'alcool, hein, pas besoin de le spécifier. <rire> Mais voilà, pensez à boire ça, beaucoup d'eau, et aussi ça va être de favoriser une alimentation fraîche et gorgée d'eau, on va dire. Donc les concombres, les melons, les pastèques, les tomates, c'est la saison, donc profitez-en, ça va vraiment aider votre, votre organisme. Faites des taboulés maison, faites des macédoines de fruits, enfin voilà, faites un maximum, mangez des salades, des œufs durs, frais, etc. Mangez du frais, je ne peux pas vous dire autre chose, ça va vous faire du bien, pas glacer du frais. Numéro 8, ça va être simplement de s'habiller en fonction de la saison. Donc là, je suis dans petite robe, vous l'avez sûrement vu dans ma capsule wardrobe, mais voilà, il fait chaud, donc on va s'habiller de manière légère avec du coton et des matières, des formes amples, on va dire. Ne mettez pas votre skinny super moulant maintenant. C'est là que ça va vous faire le petit malaise au niveau des jambes ou au niveau tout simplement, ça va surchauffer, c'est horrible. Surtout vous avez tendance, on a tendance à gonfler avec la chaleur, donc ne mettez pas de, de vêtements super moulants maintenant. C'est pas le moment. Donc des couleurs claires, bon, je suis pas trop claire, mais des couleurs claires. Euh, ça va faire du bien parce que du coup ça va pas trop attirer ou garder plutôt absorber la chaleur des rayons du soleil ça va les repousse, la repousser et favoriser donc le coton et le lin. Éviter les matières synthétiques parce que le synthétique justement ça va vous faire euh, ça va empêcher la peau de respirer et donc l'air de passer aussi dans l'autre sens. Et forcément aussi pensez à attacher les cheveux si vous avez des cheveux longs, ça va vous faire du bien. Numéro 9, ça va être d'essayer de, de partir au frais. Donc si vous avez des vacances, essayez de les poser et remonter un peu plus vers le nord, <rire> qui ferait peut-être un peu meilleur. Euh, ou dans des coins que vous savez qu'il fait bon, par exemple la montagne ou autre. Allez-y, c'est le moment, vous êtes dans une vacances, fuyez la chaleur. Numéro 10. Numéro 10, ça va être assez. Logique, ça va être de rester à un niveau. De... Numéro 10, ça va être simplement de limiter l'intensité de nos activités. Donc, ce n'est pas le moment de vous faire un sofit. Séance de sport avec moi, non, c'est pas en pleine canicule, ce n'est pas recommandé. Ni du Susan Light, ni du bloggy latise. Non, faites des activités calmes, lisez, pourquoi pas marcher le matin ou autre, mais calmement. Euh, faites de la peinture, je ne sais pas moi, apprenez des nouveaux, des nouvelles choses, euh, <rire> chantez, mais ne dansez pas trop. <rire> donc voilà, c'est tout simplement éviter de surchauffer son corps, donc éviter tout ce qui est cardio tout simplement, ça va vous chauffer aussi non et, et finalement, ben, j'ai envie de vous dire aussi, c'est pas une astuce euh, en soi pour la chaleur, mais euh, appelez vos proches, surtout si vous savez qui sont isolés. Veillez à ce que euh, votre grand-mère, votre grand-père, votre oncle, votre tante, vos parents soient en sécurité, qu'ils boivent bien, allez les voir s'il faut, vérifiez qu'ils n'ont pas leur, euh, leur petite ventilo qui soit tout qui est tombé en panne ou autre, allez les voir euh, pour être sûr que tout se passe bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est pour moi ce sont des astuces qui coulent de soi mais peut-être que vous en avez oublié une ou deux, si vous en avez, un peu plus, n'hésitez pas à les mettre là en dessous. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et restez au frais. Ciao